Je m'appelle Fouzia Moussavi, je suis consultante RPA chez Talent. Et ben donc je m'appelle Emmanuel et je suis développeur .NET Junior, donc chez Talent. Alors j'ai intégré Talent en 2021 en tant que stagiaire RPA et après 5 mois de stage mon manager m'a proposé de continuer l'aventure chez talent et j'ai pas hésité d'accepter l'offre. J'ai rejoint talent pour euh, l'environnement, en fait, euh, être au contact de personnes qualifiées dans mon domaine, c'est ce que je recherchais pour euh, me développer. Euh, mon objectif dans les années qui viennent, c'est de devenir euh, expert RPA. Bah, J'ai retrouvé euh, du coup euh, des, des experts et aussi euh, un environnement dans lequel euh, eh ben, je peux euh, me former euh, tout en participant à des projets euh, intéressants. Dotnet, complètement. Euh, alors ni l'un ni l'autre à riche, euh, puisque euh, je ne suis pas trop fan du télétravail non plus et de travailler devant la télé c'est pas possible. En fait la satisfaction du, des clients, en fait quand je reçois des emails de satisfaction là je suis très contente. Ce que j'aime chez Talent c'est euh, la liberté en fait pour pouvoir euh, participer à des projets, pour pouvoir euh, échanger, pour pouvoir faire euh, plein de choses, participer à des événements. Euh, Il voilà, y a énormément de liberté et de possibilités chez Talent et euh, c'est ça qui m'intéresse.